Bonjour et bienvenue sur Pied News, au cœur de l'action la tous les mois. France, les gels antibactériens seraient de moins en moins efficaces envers les vidéos dégustation. On savait déjà que des bactéries dangereuses pouvaient résister aux antibiotiques, mais certains youtubeurs sont en effet insensibles aux solutions hydroalcooliques, selon une étude publiée le 28 mai par la société Bioxive. Gironde, à l'énoncé de sa peine, il lance Nique ta mère à la juge. Bon, par bah moins honnête. Sport, le stade de rugby de Montpellier ne s'appellera plus Altrad Stadium, mais Planet News. La fin de saison est là et les folles rumeurs de transfert commencent. Neymar a racheté pour 260 millions au Real de Madrid, Griezmann acheté 100 millions d'euros, Planet News racheté par Canal+, cet été va être palpitant. La Russie dément les accusations d'un le rapport de l'AMA. Dans leur communiqué à eux, la Russie précise que 32 des 110 athlètes auraient été dopés. Affaire à suivre. Tout de suite, une courte page de pub. Los Angeles, Paris, Barcelone, Moscou. Pour rejoindre ces destinations de rêve et pour des vols en toute confiance, choisissez Air trans Vous aimez ce personnage Alors rejoignez les ateliers des personnages moches. People, Cardi B assume difficilement sa célébrité. Effectivement, pour moi non plus, ce n'est pas facile. La chanteuse Lily Allen a été harcelée pendant 7 ans par le même homme. Un sacré forceur. Kate et Winsley pas les actrices qui portent des robes trop sexy sur les tapis rouges. Moi, cela ne me gêne pas. Sortie cinéma, Deadpool 2 et ses blagues bien lourdes est sorti au cinéma le 16 mai. Séoul arrête de diffuser la K-pop et les messages de propagande à la frontière avec la Corée du Nord. Malheureusement, il n'arrête pas définitivement la K-pop. Royaume-Uni, il achète une photo de Jesse Jam sur eBay pour le prix de 8 euros. Il découvre plus tard qu'elle en vaut des millions. L'encre. Voilà pour la fin des news Prochaine édition le 15 juillet. À bientôt sur Play News, au cœur de l'action.